143 ce qui est très pratique il a les deux roues motrices Ah mince, j'ai oublié d'enlever les masses hier mais bon c'est pas grave ça sert à rien mais c'est pas grave avec la bineuse sicam que je vous avais déjà montré 4 ans avec les socs pas de doigt voyez les socs devant les socs fins et des socs plus larges là je vais mettre les protèges plans ça m'embête un peu parce que les protèges plans ben ça fait gratter euh, un peu moins près et je peux pas avoir l'effet butage euh, des 5 dents ce je vais vous montrer j'avais fait déjà ce passage vous allez voir là, là, ici c'était pas fait. Vous voyez toutes les herbes. Renouer liserons. J'ai pas à me plaindre, c'est pas méchant. Il y avait des sénéçons, des liserons, mais c'est surtout ce problème là que je vous parlais. Là aussi, j'avais mis les protège plans En fait, vous voyez avec les protèges-plans protège plan il passe ici de chaque côté et forcément ça ça ça c'est pas coupé bon avec euh, le léger butage et eh ben ça les aurait étouffé par euh, le manque de lumière et là vous voyez là c'est là qu'est le, le problème. Alors on va bien voir Là c'est à bouton Et de toute façon on sera obligé de passer à la binette manuelle On vous voyez ce que ça reste ah ben bah voilà l'insecte, vous pouvez le voir de plus près. C'est une espèce de cryocère. Là vous voyez, je peux pas en faire mieux. Parce que forcément, les chardons, il bah faut bien qu'ils poussent partout. Hein. Et vous voyez là, je vais vous montrer exactement. Sans les protège plans, là ceux-là ils sont étouffés, c'est jamais facile. Et là, vous voyez que les gros tournesols, bah, faut pas qu'ils soient plus beaux parce que les protège plans, ben bah, les esquinterait, mais bon, là non, ça va encore. Je vous montrerai là-bas un peu plus loin, ils sont vraiment plus jolis. Et vous voyez bien l'effet l'effet des dents. et les, les larges dents derrière là, ça fait du bon boulot. Et il y a un réglage très important sur la bineuse. Bon ça c'est les l'autoguidage. C'est très con ces deux disques de chaque côté. Ils suivent ce que vous faites en fait. Vous faites une bêtise bah, ça arrache les rangs de tournesol et là c'est la roue de terrage pour en fait régler euh, si vous voulez buter plus ou pas là elle est au minimum euh, c'est juste pour euh, scalper l'herbe moi j'ai pas besoin hein. vous voyez le la terre est bonne les 5 mm on se demande où ils sont passés hier et surtout que votre bâti toutes les dents grattent à la même profondeur vous voyez il ya juste le soc qui sont dans la terre même d'ailleurs euh, il va falloir que je fasse tête piquer un peu plus devant oh quoique non c'est classé dans un passage de traitement et dans la roue ça restera quelques mauvaises herbes malheureusement mais bon on peut pas faire du 100% Déjà, de faire ces ronds de chardon, ça ira déjà pas trop mal. là vous voyez ils sont vraiment plus jolis. là c'était la partie limoneuse ils étaient nés du premier coup comme quoi euh, euh, la préparation du sol ne fait pas tout il y a l'eau qui aide en plus là vous voyez mon point de repère en fait faut que je suive euh, les roues du tracteur euh, du semoir et si je me décale, et eh ben, j'arrache le tournesol, il faut vraiment euh, être dans la voie du tracteur. C'est pour ça que le 743 est dans la voie à peu près à quelques centimètres près du 533, et ça va nickel. Là vous voyez, hein, c'est des jolis tournesols. Comme quoi dans une parcelle on peut avoir quatre types de sol et celle-là elle est assez compliquée à faire Quand il y a trop d'eau, bah ça se fait mal Après là vous voyez, il y a des ronds de cailloux, bah, quand c'est trop sec, et bah ça se fait mal C'est jamais simple de la travailler c'est pour ça que là je profite ce matin d'avoir les 5 mm encore à peu près présents parce que ça a raffermi quand même le sol même si on le voit pas Bon là vous voyez ça colle un peu roux dans la partie limoneuse. Et là tout de suite quand je vais passer dans, dans la partie vraiment argile et ben ça collera plus mais bon ça se fait nickel on va tâcher de faire ce, cette parcelle de 3 hectares et demi. Et les autres parcelles, je vous montrerai plus tard en vidéo euh, comment ça se passe et comment j'agis. Alors pour biner déjà j'utilise. vous voyez les effets la dernière fois. Ça avait coupé. Et vous voyez, j'ai intervenu trop tôt. Il repousse. C'était celui-là. Et là, quand j'interviens à bouton, c'est fatal pour eux. Ils n'arriveront jamais à regrainer. Ils repousseront tout le temps, mais n'arriveront jamais à regrainer. Et là, vous voyez, ça va être intéressant que je passe à le second coup. En même temps, on peut voir la biodiversité. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite. Là, cette année il fait un peu trop froid là le matin ça fait 10 degrés elle est pas en activité elle attend le soleil et il y a aussi un autre ami là je sais pas si vous le voyez au dos de la feuille euh, j'ai pu son nom, c'est un coléoptère aussi il s'occupe des pucerons et vous voyez il y a des traces aussi d'araignées. Petites araignées, euh, c'est vraiment très pratique. Parce que je vais essayer de vous montrer. Il y a un truc que... qui m'embête. Pourquoi je mets les protèges plans Cela vous voyez. Ceux là je pourrais enlever le protège-plan ils sont euh, on va commencer à voir euh, les prémices du bouton étoilé ah bah ben là aussi un exemple de biodiversité bon, Il essaye de se cacher le petit animal <rire> il ya une bonne tenue de camouflage c'est une petite sauterelle alors là, il y a une brûlure, c'est en fait de la poussière de l'urée que j'ai mis il y a deux jours. On a eu 5 mm là, hier. Et vous voyez, bah, c'est déjà. L'argile a déjà tout, tout absorbé. Et là, ce que je voulais vous expliquer, dans ce. Là, vous voyez bien, on dirait qu'il n'y a rien à côté quand on regarde comme ça. Mais quand on se rapproche. Les plans sont bien là, mais le problème c'est que, avec ça, ben là, déjà là, c'était une attaque d'oiseaux Il avait mangé les premiers cotillés, dont vous voyez par rapport au copains, il est moins joli. Mais c'est que celui-là, il est né deux semaines et demie après celui-là. C'est la seule parcelle où j'étais vraiment embêté. J'avais une mauvaise préparation de sol. Euh, mais vous voyez les mottes elles sont totalement délitées après. C'est ce qui a sauvé euh, cette parcelle d'ailleurs. Heureusement qu'on avait mis les effaroucheurs On les a laissés quatre semaines parce que vu que ça naissait pas cette zone là-bas vous verrez la zone plus loin. Ils étaient nés beaucoup plus tôt. Ils sont tous euh, à ce gros stade là. Là maintenant euh, ils vont initier la fleur qui est ici. C'est tout Il euh, faut trouver un bon compromis. Et d'un côté, je me dis, j'aurais semé euh, deux semaines et demie plus tard, j'aurais eu que des tournesols comme ça. Mais déjà, ceux-là, ils ont un meilleur potentiel. Résistance à la sécheresse, euh, ils seront mieux.